Il a. Et là, je vais vous présenter en fait, ce qui m'a un petit peu intéressé ces dix dernières années de recherche. C'est le suivi et la compréhension en fait, des facteurs qui expliquent la redistribution de la biodiversité, et notamment avec un objectif qui est, qui est assez simple, hein, qui, qui me tient vraiment à cœur, c'est essayer de, de mieux l'anticiper avec des modèles un peu prédictifs, qui soient un peu plus robustes et réalistes biologiquement et écologiquement. Donc dans un premier temps, on va s'intéresser, je vais vous présenter quelques résultats. Donc, Ça reste toujours très personnel, hein. euh, basé sur mes propres recherches, donc sur, euh, sur comment évaluer et comment était été évaluée la, la redistribution de la biodiversité. Donc, euh, je ne sais pas si vous avez vu cette publication, mais c'est une publication de Greta Pekel et de beaucoup, beaucoup de, de co-auteurs qui a fait un peu foi dans le milieu et qui, euh, qui, euh, qui montre que, que de plus en plus d'études et plus en plus d'écologistes en fait, s'intéressent à, à ces déplacements d'espèces et à notamment euh, l'impact des changements globaux euh, sur ces déplacements d'espèces. Car euh, donc, ils ont un intérêt vraiment très fort parce qu'ils euh, vont impacter eux-mêmes en fait, euh, euh, la santé des écosystèmes, les expliquer au moins partiellement, mais aussi euh, les aussi des, des, des boucles de rétroaction en fait sur le climat, notamment par exemple les changements de composition forestière qui vont impacter en fait le pouvoir tampon de la canopée pour expliquer le microclimat forestier par exemple. Et aussi donc ce qui est très important, c'est que ça impacte aussi notre, notre bien-être humain et notre, notamment notre santé et les ressources qu'on utilise. Et à tel point en fait que ces, ces enjeux sont devenus majeurs, notamment les déplacements des espèces, c'est que c'est devenu, et aujourd'hui c'est considéré comme un changement global en lui-même. C'est-à-dire qu'il est à la fois impacté par le changement global, mais il est aussi considéré aujourd'hui comme un changement global qui va impacter très fortement les écosystèmes. Donc un petit peu d'état d'art sur ce qui a été fait. Donc, je suppose que vous êtes assez au courant de, de, ces, de ces études, hein, notamment celle de Parmesan et de Yo, donc qui était un peu une première synthèse qui essayait de référencer les déplacements des espèces, notamment l'impact du changement climatique sur, euh, sur les espèces, sur les déplacements d'espèces notamment. Et donc il y a eu beaucoup d'autres études hein, qui sont sorties, euh, notamment celle de Chen en 2011 euh, et euh, des plus récentes euh, où, où des, des auteurs, des, euh, notamment Samin Rumpf, ont essayé en fait, de regarder les déplacements mais à différentes positions de l'aire de distribution des espèces. Et ce qui ressort en fait, de ces études, c'est que bien sûr les espèces sont en train de suivre et euh, de, de traquer en fait, ce réchauffement climatique contemporain. Et principalement, il y a deux types de déplacements qui sont connus, c'est qu'ils sont directionnels, et plutôt vers les sommets et vers les pôles. Donc tout simplement pour essayer de compenser cette hausse des températures en se déplaçant et en suivant en fait, le déplacement des isothermes. Toutefois, il est aussi montré que tout se passe en fait, à des rythmes différents, au moins à l'échelle des espèces, et que du coup, donc, il y a des espèces qui vont rapides, qui sont extrêmement rapides, et d'autres qui le sont beaucoup moins. Et aussi des espèces hein, qu'on qu a du mal encore à expliquer, hein, ce, qui se passe dans cette, enfin, ce qui explique cette hétérogénéité, des espèces qui vont dans le sens inverse. Et parmi les espèces donc, qui, qui vont les plus vite, ce sont notamment les espèces marines, où on observe des déplacements de l'aire de distribution qui peut aller jusqu'à 70 km vers les pôles euh, par décennie. Donc c'est assez important, ce n'est pas, pas mineur. Toutefois, en fait, dans toutes ces études, hein, il, il, y a, il y a des choses qui manquent, il y a, il y a des gros manques, Notamment dans les études qu'on a vues, la couverture à la fois géographique et en termes de biodiversité, elle est assez limitée. Donc il manque en fait une étude un petit peu qui fait foi et qui reprend un petit peu tout ce qui a été fait, un bon état de l'art, pour justement essayer d'avoir une vision plus représentative de la biodiversité et de la couverture géographique. Il y a également aussi, donc ça touche à cette notion de couverture, c'est qu'il n'y a pas de comparaison actuelle entre les espèces terrestres, les déplacements des espèces terrestres et des espèces marines. Donc c'est important de le faire parce que en fait c'est des conditions de milieu qui sont totalement différentes et justement cette comparaison elle peut permettre d'essayer de, de comprendre en fait les, les drivers les moteurs en fait de cette de ces déplacements en fait d'espèces et le troisième point c'est que donc les, les précédentes méta-analyses donc qui ont été faites en fait elles n'ont pas pris en compte un facteur qui est très important c'est l'hétérogénéité des méthodes qui sont utilisées pour justement quantifier les déplacements donc là en fait je vous mets un exemple en fait un graphique de Brown et ses collaborateurs, donc qui sont sortis en Global Change Biology, où en fait, ils essayaient de regarder un petit peu ces effets en fait, de méthode pour voir quel était le, le, le résultat en fait, sur l'estimation des déplacements d'espèces. Et par exemple, à droite, ce que vous pouvez voir, c'est que ben, si on utilise des données basées sur les données d'abondance plutôt, et ben, que des données d'occurrence, de, à droite, ben, quand on prend des données d'abondance, on a tendance à sous-estimer le déplacement, alors que quand on prend des données d'occurrence, tendance à les surestimer. Donc c'est assez compréhensible, hein, c'est que les données abondances, en fait, euh, elles sont souvent réalisées à des, fines, à des échelles beaucoup plus fines. Et du coup, on quantifie potentiellement un déplacement qui est moindre par rapport à des déplacements d'occurrence qui sont euh, suivis à des données à des, à des échelles de plus grande envergure, plus importantes. Donc face à ce constat, en fait, avec des collègues, notamment de Toulouse, de DB, hein, comme Gaël Grenouillet et aussi euh, Damien comme Jonathan Lemoir ou euh, Lice euh, des États-Unis, en fait on s'est dit ben, qu'il y avait euh, quand même mieux à faire et que euh, la première chose à faire, en fait, c'est qu'on a, on a mené une grosse, euh, une grosse analyse bibliographique pour essayer de, de stocker dans une base de données, BioShift, euh, l'ensemble des euh, données et des études actuelles qui quantifient justement ces déplacements d'espèces en lien avec le réchauffement climatique. Donc au total, on a recensé 258 études. Euh, donc essentiellement anglophones, hein, donc ça peut poser des problèmes dans la représentativité aussi euh, des mouvements hein, en termes géographiques et aussi de taxons. Euh, au total, on quantifie, donc on a recensé 30 000 déplacements d'espèces depuis 1850 dans la bibliographie, et dans cette base de données, on les quantifie en fait selon trois axes, donc euh, selon la latitude, la longitude, mais aussi un axe vertical, donc euh, d'élévation euh, en montagne, le long du gradient euh, d'altitude, mais aussi en profondeur pour les océans. Et tout ça, en fait, à trois positions de l'air géographique, parce que forcément, le changement climatique, eh ben, suivant où on se situe dans l'air géographique d'une espèce, il n'a pas forcément les mêmes effets, et donc potentiellement pas forcément les mêmes réponses des espèces en termes de déplacement. Donc on a quantifié les déplacements sur trois positions, le centroïde, donc le centre de l'air de distribution, à la marge chaude et à la marge froide de l'air de distribution. Et cette base de données, elle est entièrement géoréférencée, donc ça veut dire qu'on a des données observées et qu'on sait les localiser spatialement, donc à l'échelle mondiale. Et ce qui est important aussi, donc pour faire face au biais méthodologique, c'est qu'on a essayé aussi de renseigner le plus précisément possible, mais toujours de manière qualitative, hein, pas quantitative, euh, les informations méthodologiques pour les prendre en compte dans l'analyse. Donc rapidement, donc, quelques résultats. Donc ici, je vous représente en fait euh, les déplacements latitudinaux, donc euh, à gauche, vous avez donc des déplacements négatifs, ici, sur l'axe, qui représentent en fait des déplacements qui sont contre-intuitifs et qui ne vont pas dans le sens du, du déplacement des isothermes, donc plutôt vers les pôles, donc plutôt vers des zones chaudes. Et à droite, donc, les déplacements positifs sont plutôt des, des déplacements qui sont en accord avec le réchauffement climatique, donc vers les pôles. Et euh, Là, il y a différentes, ce qu'on appelle des violines. Donc je ne sais pas trop comment on dit ça en français, mais en gros, c'est des représentations par violine. Et ça, démontre, ça montre un petit peu donc à la fois euh, la distribution des données en fonction du déplacement des, des, de, ces, de ces classes taxonomiques. Et donc, ces classes taxonomiques sont regroupées en différentes couleurs qui correspondent à des classes d'endothermie, ectothermie, phanérogame et cryptogame. Donc, ce qu'on observe c'est que, euh, en gros, les, les grands résultats de, de cette étude, c'est que les espèces marines, en fait, elles, on confirme qu'elles se déplacent extrêmement vite, et six fois plus vite que les espèces terrestres. Donc, euh, il y a vraiment deux explications euh, derrière hein, qui nous sont venues. On ne les a pas forcément testées réellement, hein, c'est en cours dans de nouvelles études, mais euh, on ne les a pas testées là, c'est plus une interprétation, c'est qu'on considère que... Euh, l'écosystème terrestre est plus fragmenté que l'écosystème marin et donc ça va avoir sûrement un impact sur la capacité des espèces à suivre le réchauffement et à se déplacer. Et la deuxième chose qui n'est pas négligeable, hein, c'est une propriété physique de l'eau, c'est que l'eau en fait elle conduit 25 fois plus la chaleur que l'air et donc on peut considérer qu'un poisson ou une espèce qui vit dans des conditions aquatiques en fait ressent 25 fois plus le réchauffement climatique qu'une espèce aérienne. Le deuxième point important, c'est qu'on a observé en fait une, une variation très, très importante, et notamment pour les espèces marines. Donc Les espèces marines, en, fait, c est, c est, en gros, hein, c'est toutes ces espèces-là, c'est toutes ces classes euh, que l'on observe ici, en bas du graphe. Donc euh, Il y a une grande variabilité. On observe à la fois des déplacements négatifs donc vers l'équateur et euh, vers les pôles. Et que quand on, les prend, donc on, on quantifie la significativité de ces déplacements euh, à l'échelle des classes, eh bien, ils sont non significatifs. Mais quand on les poule ensemble et qu'on regarde à l'échelle de l'écosystème de l'écosystème marin, et ben en fait, ça sort significatif. Donc ça montre vraiment qu'il y a une grosse variabilité et que cette variabilité en fait, elle est encore très difficile à expliquer. Et le troisième point, donc ça, ça saute assez vite aux yeux, hein, je vous l'ai dit, en ro, en, jaune, en pardon, en bleu, euh, ce sont les espèces ectothermiques. Et ce qu'on observe, c'est que c'est surtout les espèces d'ectothermes qui sont sensibles au changement climatique et qui y répondent par une migration en fait, vers les pôles. voilà, principalement. Donc ça, c'est une conséquence principalement du fait d'une régulation physiologique beaucoup moins forte que pour les -termes, en termes de, vis vis-à-vis du changement climatique. Euh, L'ectotherme thermorégule puisqu'il régule physiologiquement. La deuxième grande conclusion qu'on qu a, qu a sortie, hein, c'était qu'on a essayé de, de corréler ces déplacements d'espèces en fait, spatialement euh, pour, et corréler en fait, ces déplacements avec les déplacements, la vitesse en fait, du changement climatique. C'est un peu ce que je vous montre dans ces dans cartes. Ce n'est pas une vision d'un euh, un chercheur ivre. La déformation elle est liée en fait, à euh, la disponibilité des données. Donc, ça veut dire que, par exemple, en Afrique, où on a une, une Afrique un petit peu très rétrécie, ou euh, une, une un Asie centrale qui est très rétrécie aussi, ça veut dire qu'on a très peu de données dans ces zones. Et donc, ce qu'on montre, notamment euh, dans la partie haute, c'est qu'on ben, on a un couplage euh, plutôt positif entre le déplacement des espèces d'ectothermes le long du gradient altitudinal, euh, mais vous voyez donc la nuance de bleu, elle est assez faible, et donc ça veut dire que la corrélation elle est inférieure à 1 entre le, entre le déplacement des ectothermes et la vitesse de changement climatique, et donc ça veut dire qu'il y a une compensation du changement climatique par déplacement, mais celle-ci est inférieure à la vitesse. Donc ça veut dire qu'on ne va, va pas à la même vitesse que le changement climatique. Le deuxième graphique, c'est plus en fait une, une représentation ce voici, des espèces, mais en latitude, le long du gradient latitudinal, donc déplacement des isothermes le long du gradient latitudinal. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup de, de déplacements opposés, donc tout ce qui est en rouge. Donc ça va dans le sens inverse du changement climatique, notamment en Europe ou en Amérique euh, du nord-est. Et donc ça, ça montre une chose, c'est que ben, les espèces, elles ne répondent pas qu'au changement climatique, vraisemblablement, et qu'elles ont plus une réponse liée aux changements globaux. Et donc, il y a sûrement d'autres dimensions du, des changements, du changement global qui fait que les espèces vont dans le sens inverse. Et enfin, le troisième point, c'est que les espèces marines, en fait, c'est celles qui vont le plus vite. Donc ça, je l'avais déjà dit avant, mais c'est aussi celles qui vont qui, qui colle le plus à la vitesse des isothermes. Donc ça, on l'observe surtout en mer du Nord, où en fait, on, on a des, euh, beaucoup d'espèces de poissons qui se déplacent aussi vite que le changement climatique dans ces zones-là. Donc, comme je le disais, donc, il y a une énorme variété de, de déplacements, une grande hétérogénéité dans les déplacements. Et donc, on peut être amené en fait à se poser la question mais quelles vont être les conséquences en fait à l'échelle des communautés, donc pour les communautés. Donc c'est ce que j'ai essayé d'étudier en fait sur les euh, forêts françaises, donc les, les communautés euh, de plantes des forêts françaises, en essayant de comparer en fait l'évolution des données climatiques, euh, des, des tendances climatiques, donc ici en rouge, avec un indicateur qui, en fait, qui quantifie en fait le, comment dire, euh, le niveau thermique des communautés en fait. Le, le, le dé, ouais, la température ou le développement euh, de la composition spécifique des communautés est optimal. Voilà. Et ça, on l'a fait sur 80 000 observations à l'échelle de la France, donc principalement euh, des données issues de l'inventaire forestier national. Et ce qu'on observe, c'est qu'on euh, a, a un fort déséquilibre entre les communautés la composition des communautés et euh, son adéquation au changement climatique euh, en pleine. Et euh, ce déséquilibre est beaucoup plus faible en montagne donc il est d'ordre de 0,4 degrés donc ce qui, quand, ce qui permet en fait de compenser 60% de la hausse des températures dans ces zones et donc ça c'est expliqué notamment dans cette publication hein, ça je l'ai expliqué principalement par le fait que ben, on a un gradient adiabatique qui est extrêmement fort en, en, dans les montagnes et donc ça, se, ça, se, ça veut dire qu'on pour un déplacement équivalent c'est plus facile de rattraper le réchauffement climatique en montagne qu'en plaine. Voilà. Donc face à ces questions, on voit en fait qu'en pleine, en montagne, on n'a pas forcément les mêmes réponses et qu'il y a beaucoup d'espèces qui répondent différemment, on a des vitesses très différentes entre les espèces. On peut, on peut être amené en fait à se poser des questions sur les mécanismes sous-jacents à cette réponse et à l'étudier. Et donc une chose que j'ai faite, c'est que j'ai utilisé en fait ce déséquilibre climatique que je vous ai, des communautés que je vous ai présentées tout à l'heure et je le vois en fait comme un résidu biologique en fait de la réponse des espèces au changement climatique et comme tout résidu comme en statistique en fait on peut l'utiliser pour le corréler à d'autres facteurs pour expliquer pour voir justement s'ils ont une influence positive ou négative sur la réponse. c'est ce que j'ai fait avec différents mécanismes liés avec la persistance des espèces ou la migration mais aussi des facteurs donc plus extrinsèques aux espèces comme la gestion humaine donc ici, puisque je m'intéresse aux espèces forestières principalement, donc la gestion forestière, et aussi d'autres facteurs environnementaux comme, cette voici plus plus la hausse des températures, mais plus les variations liées aux précipitations et aussi aux pollutions atmosphériques qui vont impacter en fait la qualité des sols. Et donc les résultats, je vous les retranscris dans ce graphe. Donc, tout d'abord, on va s'intéresser un petit peu aux facteurs qui vont expliquer la persistance des espèces et leur effet sur la dette climatique. Donc, en fait, euh, ces facteurs de persistance, ont, il y en a, a quelques-uns que j'ai étudiés, notamment donc, euh, la tolérance au climat, notamment aux précipitations. Et donc, euh, ils ont un fort impact, un très fort impact de l'ordre de 11%. Et en fait, ils vont surtout euh, euh, permettre en fait, une amplification en fait, de la dette climatique. Ça veut dire qu'ils vont accroître le déséquilibre entre euh, la composition de la communauté et le climat. C'est exactement la même chose qu'on observe pour les conditions nutritionnelles euh, plutôt, euh, plutôt bonnes donc euh, là où on a des bonnes qualités de pH et des bonnes qualités en fait, d'azote. La longévité aussi des espèces, donc euh, des, plutôt des espèces à, à cycle long, qui euh, vont plutôt euh, avoir des dettes, une dette climatique, un déséquilibre climatique important, et aussi une évolution adaptative qui va favoriser, en fait, amplifier euh, ce déséquilibre. Donc ça se comprend, tous ces facteurs en fait, vont permettre à l'espèce les, de résister sur place, plutôt que de remanier la communauté avec des espèces qui arrivent, qui sont adaptés aux nouvelles conditions non là les espèces ont plus l'air en fait d'être de rester sur place euh, et euh, de rester dans, dans la même communauté et donc comme je disais donc à l'inverse on a des on a des facteurs qui sont plus liés à la migration et qui vont plutôt euh, diminuer cette dette climatique ils sont beaucoup moins importants en termes de, de puissance enfin de d'effet euh, que euh, les facteurs liés à la persistance des espèces donc ce qui sous-entend en fait que les, espèces sont plus, euh, les communautés seront faiblement remaniées et plutôt dans une phase de tolérance du changement climatique. Et le troisième type de facteurs, ce sont des facteurs plus liés à la compétition, on ne sait pas trop où les classer, et en fait, on, dans l'étude, on en met en évidence deux types euh, et qui ont des effets en fait opposés. Donc quand il y a compétition euh, plutôt pour euh, l'eau, dans des communautés où il y a plutôt de la compétition pour l'eau, en fait, on a une sélection, s'opère pour des espèces plus adaptées et ce qui permet en fait de diminuer cette dette climatique ça veut dire qu'il y a un remaniement qui s'effectue vers des espèces beaucoup plus adaptées et beaucoup plus compétitives pour des conditions sèches. À l'inverse quand on a des communautés où il y a plus d'espèces compétitives pour des conditions azotées ou nutritionnelles en fait on observe que ça agit plus comme un bruit et à ce moment là en fait c'est comme si la contrainte n'était plus climatique mais plutôt liée au sol et du coup eh bien, on, on a une amplification de la dette climatique. On s'éloigne de l'équilibre parce que le stress est différent et n'est plus climatique. Et le troisième type de facteurs, euh, ce sont fois-ci plus des facteurs à risque. Euh, donc, ceux-là, ils vont fortement amplifier euh, le, euh, enfin, le, le déséquilibre climatique, notamment donc, euh, tout ce qui est euh, changement climatique, euh, enfin, le réchauffement climatique et aussi les conditions qui sont déjà chaudes, dans lesquelles on a un réchauffement climatique qui va accentuer la contrainte. Et c'est comme si cette contrainte, en fait, elle devient plus importante, de plus en plus importante, et que les espèces, en fait, n'arrivent plus à le compenser. Et du coup, inexorablement, le déséquilibre ne cesse de s'accroître entre l'idéal climatique, l'optimum climatique de la communauté, et euh, euh, le, le, la communauté réalisée et observée. Et ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a un effet des perturbations, on le voit par rapport à un indicateur, donc qui n'était pas forcément parfait, mais qui était lié en fait à la euh, perturbation lumineuse, donc qui est liée notamment aux coupes euh, forestières, et qui vont en fait amplifier le réchauffement, amplifier le déséquilibre climatique plutôt. Donc si on devait classer l'ensemble de facteurs, en fait, c'est plus euh, les facteurs d'exposition. Aux stress environnementaux et notamment aux changements climatiques qui sont importants et qui vont expliquer la dette climatique. Et ensuite viennent les facteurs de persistance des espèces et ensuite les facteurs de migration des espèces. Alors actuellement, en fait, il y a beaucoup de gens qui s'excitent, hein, qui sont en lien, donc euh, qui veulent expliquer en fait euh, ce remaniement des communautés et notamment cette, ce déséquilibre climatique. Et on essaie toujours d'aller plus précis et d'avoir des, euh, des données euh, climatiques euh, beaucoup plus précises, notamment pour toucher au microclimat. Donc là, ici, je vous mets une représentation pour un peu expliquer ce que c'est que le microclimat, notamment en forêt. Donc, euh, en ordonnée, vous avez en fait euh, ce qu'on appelle le, euh, la, le, le, euh, le tampon microclimatique, donc, qui est lié en fait à l'effet refroidissement de la canopée. Et donc, en abscisse, donc, euh, le, le, en fait, le, le couvert forestier euh, qui, donc, qui va permettre un ombrage euh, de, euh, du sol et donc de rafraîchir euh, de l'ordre de 4,8 degrés donc à l'échelle des Pyrénées, hein, donc sur des sites pyrénéens, euh, les températures euh, au sol euh, du, euh, des, euh, des communautés forestières. Voilà. Et donc récemment, je ne sais pas si vous l'avez vu, en 2020, il y a une étude qui est sortie, ou qui, qui montrait justement, hein, qui semblait montrer qu'en fait, il y, avait beaucoup, euh, il y avait un effet très fort de la dynamique microclimatique. Et donc avec des collègues, en fait, on, on, a, on, a, en fait, on a repris cette étude et on a écrit un commentaire et en fait on, on montre que en fait les conditions microclimatiques elles viennent plutôt en second et que ça reste toujours en fait les conditions macroclimatiques qui vont en fait euh, euh, comment dire driver la, la réponse des communautés au réchauffement climatique et le remaniement de la composition des communautés. Mais par contre on met aussi en évidence quelque chose qui est très très important, c'est que certes donc il y a un effet euh, du macroclimat en fait sur ce déséquilibre climatique des communautés végétales. Donc ici en ordonnée et en abscisse euh, le changement macroclimatique, mais que en fait ce, cette réponse au macroclimat en fait elle va varier avec euh, le microclimat. Donc c'est ça l'ensemble des droites que vous voyez en fait c'est différent. C'est pour euh, c'est la relation euh, déséquilibre climatique des communautés et macroclimat pour différents niveaux en fait de changement microclimatique des conditions. Et donc quand on ouvre le milieu on a tendance à le réchauffer c'est ce qu'on voit en rouge. Et donc à ce moment-là, en fait, on va accentuer en fait, en fait, l'effet du changement climatique macro-climatique. Et à l'inverse, quand le peuplement se ferme, on va diminuer son effet du fait de l'ombrage et de conditions plus fraîches. Et donc ça, ça va permettre en fait, ça va augmenter en fait, le déséquilibre climatique. Ça veut dire qu'il va y avoir vraiment un découplage entre le climat ressenti et celui qu'on pourrait prédire à, à, à, de manière très grossière à partir de conditions macro-climatiques. Donc maintenant, j'en viens à ma dernière partie, donc qui est plus liée au, aux prédictions de la redistribution euh, des espèces. Donc, euh, il y a une étude qui est sortie en 2016 hein, qui montre un petit peu que euh, c'est ce qui c'est hein, une synthèse en fait, des modèles actuels. Et ce qu'on voit, c'est que la plupart euh, des modèles et des études qui euh, sont réalisées en fait, ne considèrent aucun mécanisme euh, euh, éco-évolutif euh, pour prédire la distribution des espèces. Et seulement donc, 25% en conditions. En, en considère un ou plus. Donc c'est vraiment très très faible, donc euh, c'est lié au fait que ben, le, ces études euh, utilisent principalement des modèles corrélatifs hein, qui prédisent la distribution des espèces, donc avec euh, tous euh, les mauvais côtés euh, de ces types de distributions. Et donc ça, ça m'a poussé notamment dans le cadre de ma thèse en fait de développer un modèle, un, un modèle centré sur les processus, euh, Simmer Shift sous R, qui permet en fait de modéliser la distribution des espèces et leur réponse au changement climatique en tenant compte du cycle de vie de l'espèce et notamment de l'effet du climat sur la survie, la reproduction, mais aussi sur la dispersion des espèces. Et donc ça, tout, ça, tout ça mis ensemble permet en fait de, de déterminer en fait la distribution de l'espèce à un instant T. Voilà. L'aspect dispersion permet aussi en fait, d'aller plus loin que l'un simple effet du changement climatique, puisqu'il y a une matrice paysagère. et donc On peut combiner ça à des modèles socio-économiques qui permettent de tenir compte en fait, des changements d'utilisation des terres et des changements d'habitat pour les espèces. Et dernièrement, ce que j'ai fait avec un collègue de DB, donc Robin Aguilé, c'est qu'on a voulu compléter ça en essayant de tenir compte en fait, des stratégies éco-évolutives, et notamment l'aspect évolutif, pour savoir s'il y avait un effet, en fait, sur les changements de distribution des espèces. Donc on l'a fait principalement sur les espèces végétales, et euh, donc on a combiné, en fait, un modèle que, de génétique quantitative que lui avait créé, et euh, publié dans les PNAS en 2016, et qui permet, en fait, euh, de tenir compte de cette adaptation des espèces en, en tenant compte du rapport entre la distance de dispersion euh, des graines et la distance de dispersion du pollen, dont les deux cumulés, en fait, vont avoir un effet... Euh, à la fois euh, sur le déplacement des espèces, mais aussi sur leur adaptation par le biais des flux de gènes. Et donc tout ça en fait permet de corriger en fait euh, les euh, conditions écologiques des scénarios, euh, des scénarios de changement climatique, euh, en tenant compte en fait de cette adaptation, Donc il va permettre en fait de diminuer en fait euh, l'exposition des espèces au changement climatique. Et donc tout ça nous permet en fait de plus avoir des scénarios de distribution basés sur des scénarios changement climatique, mais plus lié à des changements éco-évolutifs. Donc à la fois basé sur le changement climatique, le changement euh, d'occupation des sols, et aussi euh, l'adaptation des espèces. Et donc ici, ce que je vous représente, c'est quelques résultats. Donc en ordonnée, vous avez euh, la, la, le changement de distribution en, en relatif à partir de la distribution actuelle de différentes espèces qui sont séparées donc, euh, de dix, différentes espèces arborées. Donc le sapin, le hêtre... Euh, le pince-en-gros, euh, le, le mélèze, enfin, des tas d'espèces que l'on a classées euh, pour différents types de, de flux génétiques. Vers la droite, ce sont des espèces qui ont reconnu pour avoir des flux génétiques importants, donc des distances de pollinisation importante. À gauche, plutôt faible. Et en vertical, les espèces sont euh, classées plutôt par grands groupes en fait, euh, euh, de régions bioclimatiques, euh, donc euh, alpins, tempérés et méditerranéens. Et ce qu'on observe, c'est qu'au fil du temps, au fil des simulations, en fait, l'aspect le, le, évolutif n'est pas important pour les espèces à faible flux génétique, mais va devenir important pour les espèces qui ont des flux génétiques assez importants, mais surtout les espèces qui ne sont pas adaptées aux conditions chaudes actuellement. Par exemple, le pin d'Alep, lui, il a un flux génétique, des, des flux génétiques qui sont importants, mais par contre, il est déjà adapté aux conditions chaudes. Et donc, il est peu probable qu'il euh, s'adapte encore au changement climatique. Et d'ailleurs, c'est une espèce qui, va être peu impactée par, enfin, qui devrait être peu impactée par le changement climatique, car plutôt bien adaptée actuellement. Voilà. Et une dernière chose sur laquelle je voudrais finir, en fait, on peut utiliser ces données pour essayer aussi de... Ces, enfin, ces simulations pour essayer de comprendre un peu euh, comment l'évolution euh, va avoir... Euh, un effet sur le déplacement, enfin, sur, sur la niche des espèces, en fait. Et donc, c'est ce que je vous présente ici, donc c'est issu des résultats précédents, en fait, on les a étudiés, analysés d'une manière différente, et, et là, je vous représente, en fait, l'évolution de l'optimum thermique, à gauche, donc, en fait, le déplacement de l'optimum de, de niche, qui est donc lié à son adaptation aux conditions climatiques, avec le niveau de préadaptation. Donc, ce niveau de préadaptation, c'est quoi C'est euh, euh, le niveau de préadaptation aux conditions climatiques futures. En fait, on peut, en comparant les conditions climatiques futures à, les con, à la niche actuelle des espèces, on peut savoir si elles sont plus ou moins adaptées au climat qu'il y aura en 2100. Et donc, on a fait ça pour différents scénarios évolutifs. Et ce que le modèle nous dit, en fait, c'est que euh, l'évolution des conditions euh, va tendre vers, par exemple, des, euh, des déplacements euh, d'optimum de niche plus... Euh, plus chaud, euh, lorsque la préadaptation augmente, quand elle est faible, c'est impossible pour une espèce vraiment de s'adapter, elle s'adapte un peu mais pas trop, ça va augmenter et puis après euh, diminuer quand l'espèce est préadaptée. Donc ça veut dire que si l'espèce est fortement préadaptée euh, au changement climatique, eh ben, elle est déjà adaptée, donc elle n'a aucun intérêt à s'adapter encore. Voilà. Et pour finir, donc juste une diapo de conclusion. Donc, en fait, ce que je vous ai montré, en fait, les, les grandes conclusions, c'est que le changement climatique, donc, il, il est en train de, de pousser les espèces à se déplacer, mais que ce déplacement donc, est très dépendant du, du type d'espèce. Notamment les espèces d'ectothermes en fait, euh, se déplacent plus vite. C'est aussi dépendant du biome, de l'écosystème. Les espèces marines se déplacent plus vite. Euh, il y a aussi un fort euh, découplage qu'on euh, qu observe entre, les espèces, entre le déplacement des espèces et la vélocité du changement climatique, une forte hétérogénéité donc ça, ça pose question. Et il est nécessaire encore d'avoir des études là-dessus pour bien explorer ce qui se passe, pour bien comprendre. À l'échelle euh, des communautés, on observe qu'il qu y a un remaniement, mais il est moins important que celui attendu selon l'effet du changement climatique. Donc, est-ce que c'est une bonne nouvelle À court terme, oui, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que les espèces, que les communautés sont plutôt... Dans une phase où elle tolère le changement climatique. Mais à long terme, en fait, ça devient problématique parce que en fait, ça, ça fait comme s'il y avait un retard qui se creusait entre la composition idéale des espèces, euh, des communautés face au changement climatique. Et donc, c'est une dette climatique qui va se creuser et qui sera difficile euh, pour les communautés de rattraper puisqu'elles ont plutôt une capacité de dispersion qui est faible. Et il faut savoir qu'on attend un changement climatique qui va être de l'ordre de plus 4 degrés d'ici 2100 d'après euh, donc le scénario le, le plus euh, vraisemblable euh, en moyenne donc c'est assez énorme parce qu'en termes d'extrêmes ça veut dire qu'il va y avoir des plus 10 des plus 8 ou des moins 10, et doit des plus 10 hein, notamment dans les Pyrénées et le deuxième le troisième point donc c'est que on pense et euh, c'est clair que la gestion forestière a un rôle à jouer pour justement Essayer de diminuer cette dette climatique des communautés. Mais ce qu'on observe, c'est que même s'il y a un rôle à jouer, euh, la, le changement climatique ne pourra pas être compensé que par des, euh, par des notions de... Bah, par, en modulant la gestion forestière. C'est impossible, c'est devenu trop grave, trop important. Et le troisième point, c'est euh, plus lié à l'aspect prédictif. Euh, ce que mes recherches montrent, c'est que les modèles chloratifs, ce n'est pas forcément ce qui a de mieux. Et qu'en fait, il y a des modèles plutôt hybrides euh, qui... Pardon des modèles plutôt hybrides qui euh, se basent sur les processus et qui euh, sont plus une solution assez efficace pour euh, essayer de prédire la redistribution de la biodiversité, même à fine échelle, et euh, qui montrent notamment que la dispersion, le cycle de vie et les facteurs non climatiques contraignent aussi la distribution des espèces et pas que le changement climatique. Et euh, ce qu'on montre aussi, c'est qu'on peut euh, associer aussi ces, ces méthodes en fait, à des modèles plus mécanistes pour notamment euh, tenir compte de, de modèles adaptatifs. Pour avoir un réalisme biologique plus important. Et dernier point, ce modèle en fait a été étendu depuis peu aux espèces animales, donc on peut à la fois utiliser ce modèle pour des espèces végétales et animales, et il tient maintenant compte en fait des interactions négatives au type compétition et prédation, et aussi positives notamment via les vecteurs de dispersion. Et alors je ne sais pas si j'ai le temps, je ne sais pas quelle heure il est. Ouais, je vais m'arrêter là.